Bon, la garantie du fabricant est terminée, mais j'ai acheté une garantie supplémentaire. Donc là, mon vélo devrait être réparé sans frais. Bien sûr, la pièce n'est pas couverte, parce que selon le commerçant, le problème n'est pas lié à une défectuosité du vélo, mais bien à un mauvais usage auprès de l'utilisateur. Mais c'est n'importe quoi, parce que j'ai fait vraiment attention. Puis en plus, il y a un spécialiste qui a vu mon vélo, et qui m'a confirmé que c'est une défectuosité. Donc là, je me ramasse à payer 75$. J'ai vraiment essayé de négocier avec le commerçant, mais il n'a jamais rien voulu savoir. Alors là, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je garde vraiment le vélo ou je paye la réparation